Bonjour les filles. Alors aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Vous avez été très nombreuses à me dire, Nathalie, je n'ai pas assez confiance en moi et c'est à cause de ça que je ne réussis pas, que je n'ose pas aller vers les projets qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner mes trois clés qui vont éventuellement vous permettre donc de surpasser votre manque de confiance en vous et vous permettre d'en gagner un petit peu. Attends première clé c'est déjà de se souvenir des moments où vous avez été confiant à un moment donné dans votre vie vous avez forcément un jour été confiante vous avez peut-être réussi un examen réussi euh, peut être une épreuve sportive peut-être euh, voilà Et essayez d'imaginer un moment où vous avez réussi quelque chose dans votre vie Essayez vraiment de le de le vivre finalement en pensée comme vous l'avez vécu en vrai à ce moment là imaginez le sentiment que vous aviez à ce moment là le sentiment de réussite de fierté. Peut-être un jour vous avez réussi à perdre 2 kilos ou je ne sais quoi. Essayez vraiment de penser à ce moment-là et de revenir dans cette énergie où vous avez été à ce moment-là. Comment est-ce que vous vous sentiez Donc vous fermez les yeux, vous ressentez et voilà c'est la première clé qui va vous permettre de vous sentir plus confiante parce qu'en fait vous allez avoir envie de vous sentir comme ça le plus souvent possible. La deuxième clé, ça va être de sortir de votre zone de confort le plus souvent possible, mais dans un premier temps par des petites actions. C'est-à-dire que si vous avez actuellement cette vie-là et si cette vie-là ne vous plaît plus, et eh bien c'est que vous avez toujours fait des actions qui vous ont mené là. Si vous voulez changer de vie, il va falloir faire des autres actions. Pour faire des autres actions, il va falloir sortir de sa zone de confort. Donc pour ça, ça va être de prendre des initiatives, faire des choses que vous n'avez jamais fait. Euh, peut-être que si vous sortez pas beaucoup de chez vous, que vous n'avez peut-être pas l'occasion ou que vous avez un petit peu peur de parler aux gens, et eh bien la première action ce serait peut-être de simplement dire bonjour dans la rue à quelqu'un ou alors de demander l'heure à quelqu'un voilà des petites actions qui vont faire que ah ouf il m'arrive rien je suis pas morte je suis toujours là je peux faire une autre action et la troisième Clé qui va vous aider donc de, à regagner confiance en vous ça va être ben, d'être fier de vous de fêter les petites réussites même si c'est simplement dire bonjour à quelqu'un dans leur rue même si c'est simplement demander un renseignement même si vous n'en avez pas besoin le but c'est pas ça c'est de finalement de, de rentrer en contact avec quelqu'un ou c'est euh, ben s'inscrire peut-être à une de mes formations gratuites ça vous engage en rien du tout là d'ailleurs je propose une conférence qui serait totalement adaptée pour vous qui s'appelle nouvelle vie où je parle justement de confiance en soi, comment réussir, comment ne pas avoir peur de la concurrence, toutes ces choses-là. Donc peut-être la première action, ce serait de s'inscrire à cette conférence. Qu'est-ce que ça vous coûte simplement rentrer votre adresse mail, c'est tout, ça vous coûte rien du tout, et euh, ça vous permet de faire une petite action. Si ensuite vous avez envie de faire une autre petite action, et peut-être nous rejoindre dans la formation, et eh bien voilà, après ce sera à vous de voir comment vous voulez faire. Mais si déjà vous faites ces trois choses, vous raccrochez donc à ce sentiment de réussite que vous avez déjà eu par le passé Ensuite, ça va être donc de faire des petites actions répétées et de plus en plus grandes. Et troisième chose, bah à nouveau fêter les actions que vous avez faites et être fier de vous. Ne tenez pas compte de ce que les autres disent. Soyez fiers de vous. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type, dites-le moi dans les commentaires. J'essaye de les faire plus courtes, donc de parler moins. Euh, je vous le promets. Euh, si vous aimez les, les vidéos, donc mettez-moi un petit like, ça m'encourage énormément. Vous pouvez euh, vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant simplement sur s'abonner et en cliquant bien sur la petite cloche pour être averti donc des prochaines vidéos. Je vais faire toute une série de vidéos sur le thème de la confiance en soi, de la peur, de la réussite, donc comment surpasser ses peurs pour réussir et euh, donc voilà parce que pour moi je trouve que c'est super important c'est moi même ce qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement donc j'ai envie à mon tour de vous aider si vous avez envie de me rejoindre dans la conférence c'est avec très très très grand plaisir que je vous accueille encore une fois tout se passe donc juste sous cette vidéo il suffit de cliquer sur le lien vous allez trouver et si vous trouvez pas vous me demandez dans les commentaires il n'y a pas de problème je vous explique je vous dis à très très vite passez une très bonne journée et j'espère vraiment que mes vidéos vont vous aider à très bientôt.